La transition numérique, aujourd'hui, de la société s'accélère, entraînant avec elle le meilleur, comme l'amélioration de l'accès aux droits, à l'emploi, à la santé, à l'éducation, à la culture, mais aussi le pire. Ces opportunités restent encore hors de portée de trop nombreux de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et la crise sanitaire a certes dynamisé l'appropriation de, des, des outils numériques, mais a également augmenté et aggravé certaines fractures qui existaient déjà. On est aujourd'hui ici pour se poser la question donc, de la dématérialisation, de sa manière dont elle est mise en place et de son impact qu'elle peut, qu peut avoir sur, sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes, alliée avec la médiation numérique. Oui, non, comment Est-ce suffisant Ce sont les questions qu'on va se poser pendant une heure avec nos participants. Alors Avec nous, Patrick Molino, vice-président de l'Association des maires de France, Molinoz bienvenue, euh, et euh, maire de vénaré les laumes euh, Anne-Claire Boux, bonjour. Vous êtes euh, trésorière de l'association Ville et banlieue et euh, adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville. Jean-Michel Morer, bonjour. Membre du bureau de l'association des petites villes de France et référent numérique. Euh, et Jean-Paul Carteret, qui est vice-président de la l'AMRF et président de la MRF euh, en Haute-Saône, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous et bienvenue. Donc Le sujet de la table ronde, pas de dématérialisation sans médiation. Patrick Molinoz, la dématérialisation à 100% est-elle souhaitable <rire> ben, Qu'elle soit souhaitable ou pas, on, on va y arriver. La question, c'est sur un certain nombre de sujets, on va y arriver. La question, c'est à quelle vitesse ouais, je Vous voulez que j'enlève mon masque je Alors, un... Je ne sais pas, c'est vous qui me dites. Euh, vous, bon, pouvez on a... on a vous pouvez, normalement, on a géré les distances pour pouvoir distance. le faire. Euh... Non, je ne vais pas vous faire peur en enlevant le masque. <rire> euh... Non, euh, sérieusement, euh, la dématérialisation à 100%. Dans un certain nombre de domaines, on, on, on va y arriver. La question, c'est euh, en, en combien de temps et, et surtout, la question, c'est de prendre le temps. Euh, ça pose du coup la question de, de la transition et du chevauchement pendant un certain nombre de euh, pendant un certain temps de dispositifs entre guillemets classiques euh, ou d'accompagnement euh, aux dispositifs dématérialisés pour ceux qui n'y qui, qui arrivent pas. Donc euh, c'est pour moi plutôt une question, euh, encore une fois, de, de gestion dans le temps. Certaines choses ne seront jamais dématérialisées, bien évidemment, je l'espère. Certaines le seront sans doute à 100% à un moment donné. La question, c'est comment on fait pour accompagner euh, ceux qui ne peuvent pas, euh, ne veulent pas. C'est aussi un point. Parce qu'il y a le pouvoir, euh, alors la capacité à accéder à, à, à l'outil euh, des matérialisations, il y a le savoir, euh, je sais l'utiliser, et puis il y a quand même le vouloir aussi, enfin il y a quand même, il y a d'abord peut-être le vouloir, c'est-à-dire est-ce qu'on euh, on peut forcer tout un chacun euh, à changer complètement ses pratiques Moi je ne suis pas adepte de, de, de, de ça, je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens et les amener progressivement à euh, considérer ou à constater que tel médium est meilleur, plus facile qu'un autre. Le débat infini sur euh, la dématérialisation de l'achat des billets de train, par exemple, qui oppose parfois le maire que je suis qui veut absolument garder son guichet avec quelqu'un derrière le guichet à l'utilisateur que je suis et qui est très heureux de pouvoir acheter ou changer son billet à une heure du matin en 30 secondes plutôt que de faire des kilomètres et de trouver un guichet fermé. Ce débat-là, il est, il, est, il est en réalité, il nous agite pour tous les sujets de dématérialisation. Il y a un intérêt à pouvoir le faire à une heure du matin en deux minutes, mais il doit y avoir aussi quelqu'un qui peut accompagner celui ou celle qui ne sait pas le faire à une heure du matin ou qui ne veut pas. Merci. Alors, qui ne veut pas ou qui ne peut pas, euh, il, y a, il, y a, il y a des sujets comme ça qui parfois euh, se, se mêlent et on, on, il n'est pas toujours évident de, pour, pour les personnes de de choisir, finalement, l'outil qu'elle pourrait utiliser. Anne-Claire Anne Boux, vous êtes trésorière de l'association Ville et Banlieue, également adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville et élue dans le 18e arrondissement, avec plusieurs quartiers politiques de la ville dans votre, votre arrondissement. Vous avez un regard particulier sur l'usage des jeunes, que les jeunes font de, du numérique on les dit très à l'aise et on les pense parfois trop à l'aise sur les réseaux sociaux, par exemple, mais finalement, peut-être moins aguerris et moins formés sur les questions de démarches administratives. Et il ne faudrait pas que le train passe à côté aussi de cette population-là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à saluer à tous mes collègues élus et monsieur le président. En effet, cette question du numérique on le voit bien, et ça a été encore, la crise sanitaire a été vraiment un révélateur, ça éloigne ceux qui étaient déjà éloignés, ça les éloigne encore plus de l'institution. Et on le voit particulièrement dans les villes qui ont des secteurs politiques de la ville, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup au sein de villes et banlieues, cette question du tout numérique, et je voudrais rejoindre ce qui a été dit, bien sûr que cette dématérialisation, elle suit un mouvement de société, mais il faut toujours avoir une alternative humaine pour les gens qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas euh, avoir euh, accès à Internet, réussir à se débrouiller. Ce n'est pas toujours très simple. Et donc, il faut qu'on arrive, et je pense qu'on a un certain nombre de villes rurales et dans les quartiers populaires, à vraiment pousser pour qu'on ait toujours, et je pense notamment au service public, il faut qu'on ait une double possibilité. Alors maintenant qu'il y a beaucoup plus de dématérialisés, il y aura besoin peut-être d'un peu moins d'humains, mais il faut garder de l'humain et l'humain avec une qualité d'accueil aussi pour accompagner les personnes qui sont en difficulté face au numérique. Ça, c'est un point très important. On le fait à la ville de Paris, par exemple, à la ville de Paris, dans toutes nos démarches, on prévoit une alternative au tout numérique pour accompagner ces personnes qui sont en difficulté. Sur la question des jeunes, euh, en effet, on voit dans les études de plus en plus que finalement, il y a aussi beaucoup de jeunes et des jeunes adultes qui sont en difficulté avec le numérique. Et c'est vrai que vous l'avez dit, ils peuvent passer euh, des heures sur TikTok, Instagram, un certain nombre de, de médias sociaux mais avoir une difficulté à faire un mail, avoir une difficulté à utiliser le site Internet des impôts, de la CAF. Et D'ailleurs, je pense que ce n'est pas simple, y compris, je pense qu'on s'est tous trouvés parfois en difficulté en arrivant devant, sur la plateforme des impôts à se demander par où il fallait se diriger. Donc je crois que c'est un sujet très large. Mais en tout cas, oui, on le voit bien et c'est souvent oublié. Parce que c'est vrai que dans cette question du numérique, on pense beaucoup aux seniors. On pense à des personnes qui ont des problèmes, par exemple, avec la maîtrise du français, mais on pense moins à ces jeunes qu'il faut vraiment accompagner. Pour... Et on sait qu'aussi, c'est important de se focaliser sur ces jeunes parce que c'est l'entrée dans la vie active, c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Et si on décroche à cause du numérique dès, la... dès cette entrée... Bah ça, ça complique tout un parcours de vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, qu'on puisse penser à cette médiation culturelle, ce qu'on appelle aussi parfois l'aller vers. Euh, on l'a fait, si je prends l'exemple de la continuité éducative à Paris, pendant la crise, on a fait un plan euh, 1000 tablettes et on a distribué des tablettes aux familles qui ne disposaient pas d'outils numériques pour assurer la continuité éducative, mais... C'était un dispositif beaucoup plus global avec une connexion Internet quand les familles n'avaient pas de connexion Internet et aussi un accompagnement individualisé, une formation individualisée pour prendre en main l'outil numérique parce qu'on sait aussi que parfois l'écueil du numérique, notamment quand on parle d'éducation, on voit bien, il y a plein d'études qui montrent aussi que plus on utilise des les outils numériques, les écrans, plus les résultats scolaires sont, euh, baissent. Donc il faut vraiment aussi accompagner la prise en main du numérique. C'est le dernier sujet sur lequel je vais conclure. Et voilà, le numérique, il faut aussi l'accompagner. Euh, il y a, il y a des, un certain nombre d'écueils dans lesquels il ne faut pas tomber pour avoir une bonne utilisation du numérique et pouvoir accompagner au mieux. Accompagner, justement, c'était euh, ce que je voulais poser comme question à Jean-Michel Moraire. Euh, les petites villes ont-elles les moyens d'accompagner la dématérialisation pour ne pas laisser leurs citoyens et citoyennes de côté Alors, Quand on parle d'informatique de numérique, il faut se méfier des réponses binaires, le oui-non. Pourtant, c'est très numérique, hein, le oui-non. C'est-à-dire tout est affaire de nuances, euh, comme le disait Patrick, d'acceptabilité, de temporalité, je pense que derrière, en fait, il y a plusieurs questions. Il y a l'outil des usages, il y a la médiation numérique, la médiation. Ce que je veux dire, nous, la vision qu'on a, un peu dynamique peut-être sur le numérique, c'est que la difficulté technique, elle est en obsolescence programmée. C'est-à-dire, à un moment donné, avec l'IA, avec les assistants, il n'y aura pas de difficultés, moins de difficultés techniques. Pour autant, est-ce qu'on aura réglé le problème de l'exclusion Non euh, puisque l'inclusion, elle, elle ne... en fait, euh, aujourd'hui, euh, les, in... les exclus qui étaient invisibles hier, maintenant, euh, on sait à peu près qu'ils sont 13 millions. Est-ce qu'il y en a plus ou moins Je ne suis pas sûr. Par contre, le, le défi de notre société, on l'a vu avec le confinement, c'est bien la médiation. Alors, certains appellent ça l'humanisation quand on parle de transport, hein, pour reprendre euh, la parabole euh, de mobilité. Mais euh, les élus, hein, alors, les petites villes, c'est euh, entre 2005 et 25 000, vous faites le grand écart. On n'est pas des très grandes villes, ça on le sait. Bon, par contre, on, est une... on fait partie du nuancier territorial du pays. Hein, et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse qui soit simplement copier-coller pour la ville rurale, pour la petite ville, la métropole ou la grande ville. Je pense que c'est... En fait, il faut avoir aussi le regard du forestier, c'est-à-dire que la notion d'acceptabilité, de temporalité sont des notions importantes. Euh, bah, tout simplement, c'est le respect dû à l'autre. Le respect du haut différence. La problématique de la dématérialisation, en fait, elle n'est pas que technique, elle est aussi citoyenne. C'est-à-dire que la dématérialisation dans les démarches administratives peut rendre une personne, un usager, un habitant, à citoyen. Là, il y a une problématique de fond. C'est un enjeu de société. Et euh, on l'a bien vu hein, sur le confinement avec les anti ou les vax. Euh, les maires que nous étions en première ligne, euh, on, on vivait aussi avec les anti-vax, et euh, je, je, je partage totalement ce qui a été dit sur le pouvoir vouloir. Le pouvoir vouloir, c'est euh, de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et enfin, alors enfin oui et non, hein, parce que je pense qu'au niveau des mers ruraux, on pourrait parler des zones blanches et des zones grises qui font que l'outil il n'est pas là, euh, mais on parle enfin des usages. Euh, moi, quand j'avais commencé à m'occuper du numérique, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup choqué. Alors, Je suis maire d'une petite ville enfin, d'île de france un Seine-et-Marne. On ramait avec la DSL, et je ne sais pas si c'est à Ville internet d'ailleurs, une des premières fois que je suis venu, où on parlait des expérimentations de tablettes qui venaient, etc. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le sentiment d'exclusion qu'il y a, et le confinement nous l'a encore montré. Donc, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a effectivement, déjà, et vite fait, et c'est une urgence absolue pour équité territoriale, régler la question des tuyaux. Il n'est pas admissible. On l'a vu au confinement, les dégâts que ça fait. Et puis peut-être dépasser la capacité des outils. Ce n'est pas parce qu'on donne des tablettes hein, qu'on répond à la problématique du, euh, du, du numérique. Moi, en tant que maire, j'ai une très forte autocritique à faire. On a des, des écoles très bien équipées en numérique. Par contre, au, euh, lors du confinement, plein de jeunes n'avaient pas accès au numérique parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Et euh, j'aurais redonné des tablettes, ça n'aurait pas été meilleur parce que de toute façon, l'éducation nationale n'était pas forcément formée sur les usages. Et il n'y avait pas d'accompagnement. Donc, le gros, la grosse feuille, euh, le gros accompagnement qu'on va faire derrière, et, et ça passe par l'humain. La médiation, à mon sens, ne peut être qu'humaine. Le chabot, ce n'est pas la médiation. Euh, le chabot comble euh, des lacunes que peut avoir euh, une approche utilisateur euh, mal faite. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse de petite ville. Par contre, la médiation, oui. Alors, euh, médiation, c'est important. C'est-à-dire que dans le dispositif des consommateurs et que nous, à PVF, on a beaucoup accompagné euh, avec les îles de Cédricot, euh, se posent deux questions centrales la question du prolongement des postes, parce que euh, le numérique, ça peut être un formidable aussi accompagnement euh, à la culture, etc. Et puis, une professionnalisation qui qu qu dépasse les outils, qui soit déjà sur les usages. C'est euh, un enjeu qui fera que euh, le pari de la médiation sera réussi. Alors, le pari de la médiation réussi, est-ce qu'on euh, en est loin euh, dans les territoires ruraux, M. Carteret ça vient d'être abordé, merci. Les zones blanches, ouais. euh, plus on descend en collectivité, en importance de collectivité, plus, plus on mesure euh, la nécessité euh, d'avoir des réseaux qui vont bien. On entend parler de l'installation de la fibre tout partout. Moi, je dis depuis longtemps qu'est-ce qu'on fait avec la fibre et qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux. Ouais. C'est les usages qui comptent. Et comme vous l'avez dit, dans les territoires ruraux comme ailleurs, je reprends vos termes, nous sommes tous absorbés par les trains qui avancent. On est bien obligé de s'y mettre aujourd'hui. À un moment, on entend parler de téléassistance, télétravail, télémédecine, etc. etc. Certains ont pu le faire et pas d'autres. Dans les territoires ruraux en particulier, où euh, ça tarde à arriver. Euh, euh, notre ami nous dit, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il y a des engagements de prix, mais beaucoup dans les territoires ruraux ont hâte que ça arrive enfin. Voilà. Alors moi, dans, avec ma commune, 320 habitants, avez la chance d'avoir la DSL, donc euh, on a entamé des, un processus de formation pour les personnes isolées, les personnes, même des personnes plus âgées, les aînés mais, et des jeunes. Et, et je peux vous dire, reprenant les cycles de formation tous les ans, il y a toujours des gens qui démarrent à zéro, encore aujourd'hui dans nos territoires. Je crois que c'est important de le dire, même si à Paris, on nous dit que tout le monde n'est pas prêt. C'est ce qu'on vient d'entendre. D'accord et, et il faut accompagner, y compris ceux qui pensent savoir. Et en particulier, pour envoyer des mails. Donc, il euh, y a tout ce qui est formation. Mais après, euh, tout part de l'école aussi. C'est la, la chance qu'on peut donner aux enfants de démarrer tous euh, avec le numérique et, et d'appréhender, euh, de s'approprier euh, des méthodes, euh, de s'approprier le numérique et, et de l'utiliser. Après, euh, dans notre commune, pour la communication, on a le site Internet. On n'a pas nos pockets. Il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, une heure, on a envoyé sur panneau pocket euh, aux habitants du village, peut-être que certains sont en train de nous écouter, parce qu'ils viennent de recevoir, grâce au numérique, euh, une information dans leur poche, leur disant que ça va débuter à 14h, etc. Donc on a transféré le message à 13h45, pour qu'ils n'oublient pas, c'est un petit rappel. Après, euh, on a un espace France Service chez nous. Alors ce que je veux dire, c'est que quand on a la chance d'avoir le numérique, euh, on a ramené des services dans nos territoires, nous. On n'avait plus de permanence de la MSA, de Pôle emploi, de, de la CPAM, de, etc. Donc, grâce au numérique, les usages sont quotidiens maintenant par rapport à tous ces organismes-là et avec des agents permanents, toujours pour accompagner, comme ça se fait à Paris. Alors, je suis content, finalement, on fait comme à Paris, mais sauf faut que ça marche. Et ça ne marche pas partout, je ne manquerai pas de le marteler régulièrement. On y a ajouté de nouveaux services qui nous rapprochent de la sécurité, avec les CDAD dans les territoires, avec le CIDFF, l'accès droit aux droits des femmes en particulier, avec, je l'ai dit, l'accès aux droits, Pôle emploi, les gens qui ont des rendez-vous sur Pôle emploi ne sont plus obligés d'aller à 30 km, surtout aujourd'hui, avec le prix du carburant. On a dans ces espaces France Services, et grâce au numérique, donc ramener des services pour la communication, j'en ai parlé, même pour le tourisme, on arrive à utiliser, chez nous en tout cas, le numérique. On a un guide qui s'appelle Running City. C'est un guide qui permet de découvrir la commune, à la fois sur le tourisme, sur le patrimoine, et de découvrir le village grâce à une application numérique. Tous ces dispositifs-là sont, aujourd'hui, grâce au numérique, à disposition de tous. Mais il faut que ça passe partout. Ce qu'on demande, c'est une égalité des territoires dans le domaine du numérique. Ça a été abordé par la PVF, mais les maires ruraux, encore plus, ont davantage d'exemples à dire euh, Là, ne peut rien faire. Quoi. Les gens, ici, ils sont complètement isolés de tout. Comment faire pour être absorbés par les trains qui passent, comme vous le disiez si bien au début Par contre, je partage ce qui a été dit. Même si on a le numérique, il faudra toujours qu'il y ait un accompagnement. Toujours. Je, je n'ai pas l'impression que... Tout le monde va être autonome avec le numérique du jour au lendemain. Et en particulier, quand on voit aujourd'hui, je n'en ai pas parlé, mais on a numérisé dans nos petites mairies euh, tout ce qui est pièces comptables et administratives, tout ce qui est déclaration pour les permis de construire, ça vient de démarrer, etc. On nous impose tout ça, les gens vont être obligés d'y passer, et les personnes âgées qui ont même pas d'ordinateur, ils vont faire comment Donc il y a forcément un accompagnement qui va devenir de plus en plus nécessaire, et il serait bien que les pouvoirs publics en prennent conscience. Et anticipent un petit peu. Ben, parce ben, que l'idée n'est ant... pas... Non, accélère, parce qu'anticipe, on a annoncé partout le, la fibre partout. Donc, euh, mais elle arrivera quand Partout. Est-ce qu'il est qu faut vraiment la fibre partout ne faudrait-il pas déjà... Bah, la, la 3G... non, non, non, je ne lance pas le débat. Non, non, je vais laisser tout de suite. Il faut là. des réseaux partout. Voilà, il faut des réseaux partout. On voilà. est d'accord là-dessus, on, on peut se mettre d'accord. Voilà. Partout. Et hum, peut-être que Paris a également envoyé dans la poche de tous les Parisiens l'heure de la cérémonie... Je ne sais pas, mais ils ne peut-être pas penser à Paris, ça se fait naturellement. <rire> A priori, on est moins bien connectés à Paris <rire> que, dans... <rire> Parce que tous les Parisiens et Parisiennes n'ont pas reçu l'info dans leur poche. Donc, entre, entre Paris et les territoires ruraux, il y a les villes moyennes, euh, comme euh, Albi, par exemple, euh, qui est, est représentée aujourd'hui par, euh, par Mathieu Vidal. Euh, comment ça se passe dans les villes moyennes pour, euh, pour cet accompagnement à la dématérialisation je, je crois qu'on... Je, je crois... Alors je crois que mon Faut parler. marche pas surtout je <rire> voilà bon. je, je crois qu'on est tous d'accord à, à à ces tables rondes pour euh, pour indiquer l'importance de la présence de, de l'humain, quoi qu'il en soit, de conserver cette, cette, cette présence et puis cette, cette double entrée. Je rappelle que l'ancien défenseur des droits avait émis un rapport qui, qui insistait véritablement là-dessus, et, et c'est important de le garder en mémoire. Euh, je ne parlerai pas au nom de, de Ville de France, mais euh, le maire d'Albi, euh, dont je suis adjoint euh, et vice présidente euh, de, de Ville de France, Stéphanie Guirouchomeil. Euh, et, et à Albi, je suis euh, sans aucun doute euh, persuadé qu'on retrouve quelques-uns des 13 millions de Français qui euh, se sentent déconnectés euh, du, du numérique, mais euh, comme l'ensemble des territoires euh, à l'échelle nationale, les, les villes moyennes ne sont pas épargnées euh, par par ce fait-là, c'est certain. Je vous prendrai deux, deux éléments, deux exemples, si vous voulez bien. Je suis enseignant à l'université. J'ai face à moi des, des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, pour, pour la plupart d'entre eux. Et On l'a vu hein, à la fois durant les, les confinements, mais, mais ensuite aussi au quotidien. Ces, ces, ces difficultés dont vous parliez les uns et les autres, on, on les voit absolument... Euh, très, euh, très tranquille quand il s'agit d'utiliser les, les réseaux sociaux, euh, mais parfois c'est plus compliqué quand il s'agit de faire de la bureautique, quand il s'agit chez nous de faire de la cartographie, mais on la leur apprend, ou, ou, euh, ou de faire des, des choses un petit peu plus techniques. Un, un, un deuxième élément là-dessus, c'est euh, alors il y avait la, la difficulté d'accès aux réseaux, certes, mais la, la difficulté liée au matériel euh, également. Euh, tout le monde n'a pas un ordinateur, euh, loin de là. Euh, quand il y en a un dans une famille, il est régulièrement partagé. Euh, les, les Français sont extrêmement bien équipés en, en téléphone, ce qui explique euh, que certains usages sont privilégiés à, à d'autres hein, et, et, et facilités. Mais euh, euh, être à l'aise sur un ordinateur, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est un petit peu étonnant et, et amusant, enfin intéressant surtout de, de voir dans les salles de cours. Vous savez, je ne citerai pas de, de marque, mais je suis en Occitanie et euh, beaucoup d'ordinateurs euh, viennent de programmes qui avaient été euh, lancés dans les lycées pour donner aux, aux élèves un, un ordinateur. Et on les retrouve désormais à l'université. Et lors des premiers confinements, il a fallu que les universités et les collectivités territoriales pallient un peu la carence et, et les difficultés familiales pour euh, équiper les étudiants qui n'en avaient pas un ordinateur. Et on avait même sauté un pas puisqu'on leur prêtait une clé 4G pour pouvoir se connecter, puisque tous n'avaient pas accès euh, au réseau. Donc, effectivement, à, à, à l'heure où, en quelque sorte, cette université était un petit peu dématérialisée, euh, l'importance d'aller dans ce sens était absolument capitale. Deuxième, enfin, dernier exemple, si vous voulez bien, c'était la question des projets qui avaient été évoqués et, et celle de l'accompagnement. Dans les deux directions. À Albi, on a certes une, une plateforme de services en ligne. Alors. Euh je ne sais pas comment le dire, mais euh, dans les villes moyennes, les, les habitants, mais comme partout ailleurs, hein, je suis dans une université, et les étudiants ont, ont vocation à, à pouvoir utiliser les services qu'ils trouveraient dans une autre une université de, de grande taille. Donc au, au point de vue informatique, ça pose des challenges. Et, et dans les, les communes de toute taille, mais peut-être aussi euh, dans les, les villes moyennes, euh, les, euh, les habitants... Euh, trouve évidemment normal, mais c'est un fait, et c'est ainsi euh, de pouvoir accéder à l'ensemble des, des services numériques auxquels ils pourraient accéder dans d'autres territoires. Je vous prends euh, l'exemple de la plateforme citoyenne, enfin, de, des services en ligne sur laquelle on trouve des, des éléments liés à la citoyenneté, à l'état civil, bon, à, la France, à la jeunesse, des choses, des choses classiques. Mais euh, récemment, à Albi, on vient de lancer un, un budget participatif euh, et, avec une plateforme citoyenne, et... Euh, pour être candidat sur ce budget participatif, on peut déposer des choses sur la plateforme, mais a été mis en place une caravane du budget participatif qui va faire la communication finalement, de ce projet, à la fois dans l'EQPV, puisque, vous l'avez dit, tout le monde n'est pas connecté, loin de là, dans ces quartiers en difficulté, mais au marché couvert, sur les marchés de plein vent, etc. Et là, il me semble qu'il y a du sens et un intérêt à garder à l'esprit que ce numérique n'est finalement qu'un outil au service du projet global que je, je travaille sur les questions liées au numérique et, et, et bien souvent, j'ai tendance à, à dire et à avertir que je suis le premier à, à, à mettre un frein sur cette question-là qui, euh, qui voudraient que... faire croire, et on le lit parfois, mais ça, ça me laisse pantois, euh, les, les, les élus sont très loin d'avoir un, un regard béat sur euh, les, euh, les possibilités du numérique. Au contraire, les, les élus sont, sont très concernés par les difficultés même du numérique. Et Il faut garder à l'esprit que ce numérique n'est qu'un outil, finalement, au service du reste. Exactement, oui. Je pense que c'est un beau rassemblement du, du sujet que de se dire que l'important est de savoir où, où on emmène tout ça et pas seulement de, de faire du numérique pour faire du numérique en pensant que c'est ce qu'attendent les personnes... Euh, Est-ce que Florence Posnansky, donc la déléguée générale de l'association, peut nous faire un retour des, des questions ou des remarques qui ont pu être posées euh, sur Internet, donc directement sur euh, le direct, ou sur Twitter avec le mot dièse « Ville Internet 2022 ». Oui, bonjour. Alors, euh, ce je ne vais pas vous cacher que la discussion sur la fibre optique a lancé un Aïe. petit débat, <rire> sur... mais on ne va pas forcément rentrer euh, dans ce débat. Maintenant, en tout cas... Euh... Euh, Rappelez qu'on nous suit euh, depuis partout en France, euh, de la ville de Trévière en, au Calvados, en passant par la Gironde, à Langon, sans oublier aussi le Robert en Martinique. Et, euh, et en, en résumant un peu les échanges et aussi en vous écoutant, euh, moi je voulais peut-être vous poser une question sur euh, les, les nouveaux oubliés ou les nouveaux, euh, plutôt, euh, les nouveaux usagers citoyens qui deviennent... Euh, qui disparaissent un petit peu de vos services publics, puisque avec l'usage du numérique et de la dématérialisation, votre rapport aussi aux administrés et aux citoyens change en tant qu'élus. Certains disparaissent complètement de vos radars et ils ne fréquentent pas forcément non plus les maisons France Service. Et donc comment ce rapport avec vos citoyens et vos administrés change à partir du moment où il faut aussi intégrer la dématérialisation dans le service public alors, Monsieur Molinos, peut-être, ça va marcher. 1 2 3 Oui, parce que je ne suis pas sûr que je partage votre constat. Je ne crois pas qu'ils disparaissent plus et qu'on les voit moins. Au contraire, il y a un besoin supplémentaire. Euh, y a, il peut y avoir, il y a un désarroi euh, lorsqu'il y a une dématérialisation à 100 qui arrive du jour au lendemain. Ça, il y a des expériences qui ont été conduites. dont Chacun aura constaté a posteriori <rire> qu'elles étaient malheureuses. Mais moi je pense au contraire que c'est de nature à, à, à recréer euh, une demande et du lien, typiquement sur l'impôt sur le revenu. Euh on entendait déjà, mais avant, il y avait des étudiants, des gens, des déclarations qui venaient nous aider à faire les déclarations papier. C'était déjà pas simple. En plus de la déclaration, euh, le passage à la dématérialisation nous semble plus compliqué aujourd'hui. On sait très bien que quand on sait utiliser l'outil, c'est plus simple. Mais encore une fois, quand on sait utiliser l'outil. Donc, moi, je crois que c'est plutôt de nature à créer euh, un nouveau besoin chez nos concitoyens et à nous amener à être encore plus en accompagnement. Et du coup, j'ouvre une petite porte parce que, les conseillers numériques ont été évoqués tout à l'heure. L'AMF a aussi considéré que c'était une excellente idée au départ, même si les conditions de mise en œuvre, euh, bref, on ne va pas y passer la journée. Pas L'objet n'est pas encore complètement euh, et, et, idéal, ni dans son fonctionnement, ni dans ce qu'il sera demain et après-demain. Euh, C'est déjà en soi une excellente idée parce que ça nous amène à nous interroger. Mais en vrai, les conseillers numériques, euh, pour accompagner nos concitoyens demain, ce sont tous nos agents qui sont en lien avec le public. On a un énorme travail à faire auprès de tous nos agents d'accueil, celui de la médiathèque, de la bibliothèque, même de la piscine, de l'accueil de la mairie, etc. Euh, si on veut démultiplier, ce n'est pas 4000 conseillers numériques, même s'ils étaient pérennisés pour 10 ans, qui vont résoudre la totalité des problématiques qui, en plus, ne cessent de s'ajouter, de, de oui. même si effectivement, ce que tu as dit sur l'intelligence artificielle, oui. la simplification euh, sans doute des outils demain euh, permettra euh, de, de, de désengorger et peut-être même sans doute d'amener des gens qui sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder aux services publics traditionnels, parce qu'on parle beaucoup de l'électronisme, c'est notre sujet ici, vous savez, 17, 16, 17 d'électronistes. Moi, je pense que la moitié de la population, en vrai, est en difficulté plus ou moins grande. Mais l'illettrisme et l'analphabétisme sont aussi deux sujets euh, majeurs. Une petite partie, mais trop grande, de la population qui, elle, est exclue de tout et pour lequel le numérique, sans doute, permettra d'apporter des réponses. Donc, je crois que c'est plutôt euh, une opportunité pour nous Pardon, euh, de renforcer nos liens, même si dans un premier temps, on a effectivement des gens qui peuvent nous dire tout ça est trop compliqué, ça nous enquiquine. Mais comme on est les fantassins de la République, qu'on se fait engueuler les premiers et qu'on est du coup euh, amené à être les plus réactifs, euh, moi je pense que c'est plutôt une chance. D'accord. Alors, je sais que vos propos euh, voilà, relancent le débat. Euh, je pense que Jean-Michel -Michel, Jean Morère euh, m'en a parlé juste avant et donc est euh, assez sur votre ligne. Jean-Paul Carteret avait demandé également la parole. C'est ah. le clou de ce qu'a dit Patrick Molino. Euh, au plus Molino. près des citoyens, euh, <rire> dans toutes les communes de France, euh, il y a une mairie. Et dans toutes les mairies, même si elles sont à temps partiel chez nous, on a des secrétaires de mairie qui ont un ordinateur et qui savent s'en servir. Et que le point d'accès le plus proche, c'est toutes les communes de France et toutes les mairies de France. Le premier service public, le premier maillon des services publics en France, c'est la mairie de chacune des communes. Voilà, j'enfonce le clou là-dessus parce que ça me paraît énorme. Et il faut le dire à tous ceux qui disent les communes, les petites, on n'en a plus besoin. Ouais. Euh, ouais, Ça, ouais. c'est un tort, ils ont tout faux. Aujourd'hui, il faut ancrer la mairie au cœur de tous les villages, premier maillon des services publics de France. Alors, moi, je pense que le constat, il faut aussi le, le, le nuancer, parce que déjà, euh, la maison France Service, c'est la mairie. Ça, c'est le premier point. Euh, et la mairie partout. Euh, parce que l'attribution des, des maisons France Service par décret préfectoral, en fonction. Enfin, euh, quelquefois, euh, la répartition peut, peut sembler euh, intéressante à regarder, pour analyser. Euh, par contre, la maison France Service à la mairie, elle est partout. Que ce soit la grande ville, la métropole, le petit village rural ou, ou la ville moyenne, ou la petite ville. Alors, après, je crois qu'il y a deux réponses. Première réponse, déjà, le confinement, il a eu un impact ces derniers mois sur la fréquentation des mairies. cest les gens ont eu beaucoup de problèmes, etc. On a un enjeu, nous, au niveau des élus, c'est reconnecter le lien social, reconnecter la vie sociale. C'est pas gagné. Peut-être qu'il faudra le faire différemment, ce qu'on faisait avant, mais c'est un vrai enjeu, et notamment par rapport aux jeunes et aux seniors, paradoxalement, puisque c'est vraiment deux populations différentes qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Et les jeunes, c'est une fracture qu'il va falloir combler de manière profonde. Et puis, les métiers évoluent. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Euh, aller à la mairie pour un, quelque chose d'utilitaire, etc. Euh, oui, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la dématérialisation amène une autre organisation des fonctions, euh, et notamment euh, des, des éléments euh, euh, qu'on a amenés. On sera peut-être moins dans la photocopie de la feuille d'impôt, mais peut-être plus dans le conseil. Donc il y a aussi une formation importante des, des agents à faire. Et je tiens à dire que un des, une des conséquences qui n'a pas l'air direct, mais qui a été évoqué par le collègue des maires ruraux de la création des conseillers numérique, c'est qu'enfin, nos personnels, nos secrétaires de mairie, nos agents de CCAS seront couverts au niveau responsabilité. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et en fait, le, le, le, la médiation, c'est tout un ensemble. On ne peut pas euh, limiter la, la médiation à un dispositif critiquable, euh, améliorable, mais qui ne résume pas lui tout seul la médiation comme les conseillers numériques. La médiation, c'est bien plus complexe. On rentre dans la société complexe. Les réponses binaires d'antan, silotiques, etc., doivent donner peut-être une évolution profonde des process. Et ça veut dire aussi que la formation de nos agents, elle est centrale et elle sera peut-être de moins en moins tournée vers l'outil, mais de plus en plus vers la relation humaine. Claire Bouk, je crois que vous vouliez rebondir. Ça me permet de, de relever et de, de rappeler que vous venez de signer pour Ville et banlieue une convention avec Ville Internet pour voilà, renforcer encore les liens entre les deux associations puisqu'on sait que la question du numérique et de la médiation dans les banlieues est un sujet important. Tout à fait, on est ravis de signer mmh. cette convention. On a été un peu retardés par la Covid, mais enfin on peut signer cette cette convention et avoir un partenariat étroit sur ce sujet de l'accès au numérique. Je dirais, pour rebondir, je pense que ce qui est assez intéressant dans ce débat, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux en fonction des territoires. Et c'est vrai que je pense que plus const... la réponse est plus contrastée dans les quartiers populaires, qui sont aussi des quartiers plus urbains, périurbains, où, par exemple, à Paris, la ce n'est pas une question de réseau, en effet, mais c'est le cran d'après. Quand on a le réseau, est-ce que ça fonctionne pour autant La réponse est non, et c'est ce que vous alliez dans le même sens. En effet, il y a un sujet. Et donc, euh, sur ces territoires de, en politique de la ville, ça a tendance à éloigner, à invisibiliser, cette ce, ce tout dématérialiser. Nous, on a vraiment euh, ce, ce fossé qui se creuse sur cette question-là. Et après, je pense qu'il y a un vrai enjeu, une alerte quand même adressée, enfin, adressée sur la question des services publics. Les maisons de France Service, euh, dans les quartiers politiques de la ville, on est content d'en avoir eu, mais en fait, c'est quand même un pansement. C'est un pansement parce qu'on n'a plus de bureau de poste, parce qu'on n'a plus de service des impôts, et donc, encore une fois, on fait, euh, on fait moins... En fait, en réalité, en termes d'accès aux droits, c'est ça la réalité. Maison France Service, c'est faire moins en termes d'accès aux droits. Et en plus, ce qui était avant euh, financé par ce qu'on appelle le droit commun, aujourd'hui, c'est la politique de la ville qui doit financer ces Maisons France Service avec moins d'argent, en lien avec l'État. Donc, c'est bien les Maisons France Service, mais et je crois que les discussions le montré précédemment. Il y a vraiment une réflexion profonde à avoir sur la question à la fois de l'accès au numérique, mais aussi des services publics, de la présence des services publics. En fait, c'est le numérique, il faut que ça permette de répondre à des enjeux de société pour les personnes qui ont envie de prendre leur billet de train à une heure du matin sur leur téléphone. Mais il ne faut pas que ce soit pour autant une moindre qualité de l'humain. Il faut que le qualitatif reste dans les bureaux, qu'il y ait un accompagnement. On ne peut pas euh, avoir des infrastructures qui ne sont pas au niveau de l'accueil, de la confidentialité, euh, parce qu'il y a une grande partie qui va passer sur le tout dématérialisé, en fait. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me... Je pense qu'il y a quand même un sujet que vous avez abordé. Peut-être, Mathieu, on peut continuer avec toi sur ce sujet. Mais euh, si le, le ou la secrétaire de mairie et les agents qui accueillent le public deviennent finalement les médiateurs, les outils sont-ils mis à leur disposition en termes de formation et en termes d'outils techniques, mais je pense surtout à la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être la solution qui se qui se dégage, puisque et, euh, ces personnes-là accueillent du public euh, au quotidien et donc euh, sont vouées à faire ce rôle de médiation. Est-ce que les moyens en formation, notamment, sont sur la table euh, On va peut-être pas rentrer dans, dans le débat des, de de la formation des conseillers numériques, mais euh, qui est qui est, qui, est une, qui est une vraie question, mais euh, je crois que le, le premier enseignement de, de la mise en place de ces conseillers numériques, c'est euh, le fait de, de révéler euh, l'importance de cette médiation, mais qui, euh, alors je suis désolé, mais pour les pour les plus jeunes d'entre nous, ça, ça parlera peut-être pas, mais qui rappelle euh, très largement euh, la position des animateurs qu'il y avait il y a déjà une vingtaine d'années dans les lieux d'accès à Internet, dans les dans les cyberbases, dans, dans plein de choses comme ça. Et, et, et donc, euh, c'est aussi euh, mettre le doigt sur, sur le fait que cette médiation a, a toujours été prise en charge euh, par les uns ou par les autres, mais euh, très souvent par les, par les collectivités. Euh, que les collectivités continuent de, de le prendre en charge hein, au-delà au de ce plan euh, qui, est, qui est louable hein, des, des conseillers numériques, même s'il a, a ses défauts. Mais L'une des vraies questions, c'est la question aussi de la pérennité. Euh, cette, cette médiation euh, ne doit pas être vue comme un, un CDD de 18 mois ou 24 mois. Euh, euh, du coup, euh, pardon, hein, je ne voudrais pas faire une formule euh, trop facilement récupérable, mais euh, c'est vraiment une question. Mais la question de la formation de ces, de ces conseillers numériques, certes, la question des, des agents, de la formation des agents, et, et excusez-moi de tirer le fil, mais la question de la formation des élus, euh, qu'il ne faut pas oublier à, à Ville Internet. Hein, on, on est des bons élèves, hein, parce qu'on est euh, très souvent... Euh, ben, très informés sur, euh, sur ce genre d'enjeu les, les collectivités sont, sont présentes à Ville Internet parce qu'elles en ont euh, saisi euh, l'importance. Mais euh, enfin, on a dans nos bases, à, à Ville Internet, plus de 1200 euh, élus euh, au, au numérique. Mais euh, il y a un vrai travail à faire sur, euh, sur ces fonctions-là et, et au-delà des élus au numérique, hein, sur, euh, sur l'ensemble des, des adjoints et des conseillers municipaux. Patrick Molinos, peut-être alors, un rebond sur les élus, c'est deux fois qu'ils sont cités. Je veux redire que les élus sont des citoyens comme les autres, qui sont juste temporairement chargés d'une responsabilité au nom d'eux. Et que ça, il faut le rappeler, parce que je suis très agacé de la soi-disant société civile, machin, on serait différent, tout ça. Non, non, stop. On est juste comme les autres, sauf qu'on nous a donné un CDD. Alors, parfois, le CDD est dur. Voilà, on a dû se débrouiller pour laisser à penser qu'on le conduisait correctement, euh, ou alors euh, on, les gens nous font confiance à tort, ça peut arriver aussi, enfin, c'est le principe de la démocratie. Donc on est quand même des citoyens, d'abord on est des citoyens comme les autres, et donc pas meilleurs et pas moins bons, euh, notamment sur ces sujets. Pourquoi je vous déroule ce fil Parce que la question des agents euh, dans, dans nos collectivités, de l'accueil et en fait de la médiation généralisée et permanente, à la fin de l'histoire, euh, un agent d'accueil dans une collectivité, hier, il aidait Madame Truc, Monsieur Machin, à remplir le formulaire administratif. Parce que le formulaire administratif, quand on ne remplit pas tous les jours, ben, c'est la ligne du dessus, c'est la ligne d'en dessous, c'est Z et Pouz X, ça ne rentre pas, pardon. Euh, mais et, et, et simplement, on, on rajoute aujourd'hui une couche qui est une couche numérique. Alors qui semble inaccessible pour un certain nombre de personnes, mais nos agents, demain, ils devront, dans l'idéal, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, être capables, comme ils le faisaient hier avec un stylo, de dire c'est cette case-là et cette case-là. Donc, moi, je pense vraiment que si on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas à démultiplier. Le, le, il faut, le numérique, c'est un moyen. Ce pas une fin, on l'a déjà dit. C'est un moyen nouveau. Et tous les intermédiaires, tous les utilisateurs que nous sommes aussi, parce qu'on est comme les jeunes sur TikTok, alors peut-être pas sur TikTok, peut-être que moi j'ai l'obsession de l'appli SNCF euh, ou de je sais pas quoi. Chacun joue. Voilà, mais euh, euh, on, on est tous dans une utilisation euh, avec laquelle on est à l'aise, puis à chaque fois qu'un nouveau truc arrive, bah, il faut le temps de euh, s'acclimater, on est plus ou moins rapide, plus ou moins véloce, plus ou moins bon. Là il y a la nouvelle appli, en l'occurrence, il faut, faut le temps de... Moi j'ai toujours pas trouvé comment en, en envoyer mon... mon... Ben, je sais pas mais en tout cas je sais pas comment mettre mon billet dans, dans, dans le wallet donc ça euh, bon mais ça va venir euh, et ça fait trois jours euh, mais on va finir par par s'y faire la question de l'intermédiation du passage par nos agents et du coup de leur formation parce qu'en fait ces conseillers numériques et je veux pas être obsessionnel sur le ce sujet c'est très bien mais on est en train d'inventer un métier dont on ne saura vraiment ce qu'il est que quand on aura analysé tout ça, et ça va prendre encore un peu de temps. Mais pendant ce temps-là, les applis, les usages se démultiplient. Les gens sont confrontés parfois à, des, à de la numérisation 100% qui les laisse euh, euh, voilà, sur le bord du chemin, euh, comme, comme on dit. Euh, et je ne crois pas que ce métier, à la fin, euh, sera... Euh, perso, hein, je vous dis ça à chaud comme ça, je ne pense pas que ça constituera une nouvelle fonction, parce euh, que euh, ça ne ça, ça, ça suffira pas, ça, sera une, ça peut être une fonction d'animation, de sensibilisation permanente. Vous savez, le sujet aujourd'hui de la cybersécurité qui nous obsède dans nos collectivités, à l'AMF et, et, et ailleurs, euh, le premier sujet de la cybersécurité, c'est quand même d'apprendre à faire attention, à faire un mot de passe qui n'est pas celui de son chien, de sa fille, son, de sa date de naissance, etc. Mais mine de rien, si on ne se forme pas à ça, y compris nous-mêmes, on n'est pas bon. Donc, si on veut démultiplier les choses, il faut vraiment qu'on ait... Qu on, qu on qu'il y un changement de culture. Et je pense que les formations des secrétaires de mairie, euh, les cycles de formation du CNFPT, à tout niveau, euh, pour les, les agents euh, de catégorie C, comme euh, les A+, doivent, doivent rentrer dans cet état d'esprit. Si on ne fait pas ça, et si on enferme l'histoire de la médiation numérique dans une espèce de spécialité oui. à côté, à mon avis, on n'arrivera pas à... à, à pardon, le terme n'est pas joli, mais à industrialiser l'accompagnement euh, aux, aux, aux nouveaux usages. Enfin, moi, il me semble que c'est un, un, un truc à, à, à creuser. À C'est-à-dire creuser, oui. que le numérique est en transversal finalement, euh, la formation numérique doit être elle-même transversale. Peut-être demain, le conseiller numérique, c'est celui dans la collectivité ou dans un groupe de collectivité qui s'assure que tous les autres que agents le ont les, les bons infos. réflexes, oui. qu'il est réuni, qu'il les met à jour sur les évolutions, sur les tendances, etc. Mais ce ne sera pas celui qui fera le tour de tous les habitants du quartier, de la commune euh, ou de l'interco euh, à faire des ateliers pour les personnes âgées un jour, pour les ados le lendemain. Et... Ça, ça, enfin, à mon sens, je me trompe peut-être, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça, ça ne marchera pas. En revanche, l'animation du collectif, euh, la sensibilisation de nos agents en permanence, euh, etc., là, il y, y a un enjeu de démultiplication qui me semble plus, plus souhaitable. Il y a un enjeu, mais est-ce qu'il y a du coup des, des outils Est-ce que vous pensez que si. Euh, que je on est au début de l'histoire quand même, enfin, on n'est pas à la fin de l'histoire on n'est pas à la fin de l'histoire, mais euh, il faut, faut, faut prendre euh, tout de suite euh, les mesures si on veut que les choses se passent. C'est -ce trop focalisé sur... sur les... Ça a été vu tout à l'heure, enfin, vous nous l'avez dit. Quand j'ai dit ne partons pas sur euh, le très haut débit qui n'est pas arrivé partout, c'est juste qu'aujourd'hui, politiquement, globalement, quelles que soient les tendances, etc., tout le monde est d'accord sur le fait que le très haut débit doit arriver partout. Le problème, c'est qu'il arrive trop lentement là où il n'est pas encore arrivé. Bon, mais et donc ouais. c'est insupportable pour celui qui, à euh, l'avant-cours, ne l'a pas, alors que dans le village d'à côté, il l'a, ou l'inverse, mais lui, il l'a. Et plus <rire> ça se développe, plus c'est insupportable pour celui qui est en retard. Mais c'est plus un sujet de principe. Non. C'est plus non. un sujet de principe. Sur le principe, on sait qu'on en a besoin. Donc le seul sujet, c'est les usages, la formation, la culturation, la médiation, je suis trop long. Alors moi, je dis aussi que les usages actuels et à venir, parce que globalement, euh, attention... Euh, on commente le, le conseil numérique, mais c'est un dispositif, c'est un signal faible. Euh, on est vraiment dans, donc, rien n'avait été fait avant au niveau éducation, etc. Donc on, on est au début d'un processus. Euh, où va le processus on, on peut pressentir quand même que la réalité virtuelle va amener euh, des possibilités d'accès à la culture là où la culture ne pouvait pas aller. Parce que, euh, à mon sens, euh, un des, des gros enjeux à venir, c'est l'enjeu culturel. Hein. Euh, la, la culture et, et, et toutes les cultures, le numérique peut l'amener. Encore faut-il derrière qu'il y ait des lieux. Et le numérique peut permettre d'adapter des lieux qu'on n'imaginait pas pour pouvoir accueillir ces accès, etc. Donc, moi, je, nous, sur Trilport, par exemple, c'est sur ça qu'on va travailler. C'est-à-dire que globalement, le conseiller numérique, c'est un point de départ. Effectivement, ben, il accompagne, mais il va aussi accompagner l'impulsion qu'on peut avoir sur des usages culturels, euh, sur également le fait de. Ben, sur les scolarités, etc. Donc, on voit bien que ce n'est pas le métier se focaliser sur l'outil ça dépasse l'usage, et derrière l'usage, il y a l'épanouissement. Et à partir de là, peut-être... Alors, ça peut être aussi des animateurs. Il ne faut pas focaliser sur le mot numérique. Le, le numérique, c'est le médium, c'est l'outil. Par contre, on est une société où il faut de la socialisation, il faut de l'humanisation, il faut du respect, il faut du dialogue et de l'écoute. Et jusqu'à présent, un des dangers, qu'on le, qu le veuille ou non, de, de, du numérique, si on y, fait, on y prend garde, et quand on parle de souveraineté, c'est là aussi ce que je veux dire, c'est que euh, l'amazonisation, la googolisation des esprits, etc., euh, euh, c'est quand même un, un enjeu fort, et que le numérique, si les citoyens, si par des territoires, il fait appel à la culture et qu'il est émancipateur, là, euh, ce sera euh, l'inverse de ce que certains nous préparent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, et là, totalement d'accord sur le constat de Patrick Molino sur la formation, pareil, la formation, euh, elle dure ce que dure le questionnaire pour le remplir. Par contre, il y aura toujours, à un moment donné, une rencontre pour éclairer, accompagner, impulser des dynamiques et des solidarités de territoire. Ces lieux, on peut en parler peut-être, euh, on peut parler des Fab Labs ou des, des, des, des outils comme ça. Peut-être, Je crois que Anne claire Boux voulait euh, rebondir. Oui, je, je voulais rebondir parce que c'est vraiment important ce qui a été dit, en fait, sur dans quelle philosophie on se place. Parce que ces conseillers numériques, je pense que c'est en effet très bien de les mettre en amont dans les collectivités sur, euh, de façon transversale. Mais en effet, en fait aller, euh, enfin, c'est nécessaire d'aller auprès des habitants, mais du coup, ça nous fait tomber dans un travers. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus à ce qu'il y a à la source, en fait. Oui. Si je prends l'exemple de la vaccination, ben, quand la vaccination a commencé au tout début, il y avait que doctolib. Oui. Ben, à Paris, dans les centres de vaccination, il y avait très peu de gens issus des quartiers populaires. Et donc, ce qu'on a mis en place en tant que collectivité, c'est des centres de vaccination dans des gymnases, en pied d'immeubles, et on a... Voilà, là, les verts. On a fait du porte-à-porte -porte avec la protection civile, on a été toqué aux portes, on a fait les marchés pour dire, ben là, ce week-end, pendant trois jours, vous avez un centre de vaccination sans, sans rendez-vous, vous y allez si vous voulez vous faire vacciner. Vous y allez. Mais en fait, du coup, ce travers, euh, ça retombe déjà sur la collectivité en fait, parce que si l'État avait pensé à la fois... Euh, certes, on va faire Doctolib pour euh, faire euh, le plus rapidement possible, faire de la masse, entre guillemets, euh, mais on va penser une alternative, euh, comme maintenant, c'est possible, par exemple, en allant en pharmacie. Là, du coup, on retrouve une alternative où on peut descendre à, euh, en bas euh, à la pharmacie et se faire vacciner. Mais ça, il faut faire très attention. Il faut une alternative, en fait, une alternative qui n'est pas le tout numérique. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, crucial. Sinon, on n'y arrivera pas. Et encore une fois, je me répète un peu, mais ça pèdera en plus sur les collectivités. Et ça, c'est pas possible. Moi, je vais ajouter la même chose. Pour les vaccinations, puis un autre exemple en ce moment, c'est le recensement. Où les... On recense actuellement dans notre commune. La plupart des gens, 60, 70 à peine, à peine, euh, se sont recensés par Internet. D'autres pouvaient le faire, mais ils ont... Fait savoir à l'agent recenseur qu'il voulait qu'il passe. Vous avez les deux solutions, vous voyez, 30% ont dit je veux que l'agent recenseur passe. Pour les vaccinations, ça a été la même chose dans les territoires. De nombreuses fois, moi je disais mais pourquoi vous obligez les gens à aller à 40 km alors qu'on peut le faire sur place Ils n'utilisaient pas d'Octolib pour aller dans les centres. Et quand on s'est mis à organiser des vaccinations dans la commune, les gens sont venus parce que c'était plus près d'eux, parce qu'il y avait le bouche à oreille, qui remplaçait le numérique, sans que les gens s'en rendent compte, les choses se sont faites naturellement. Donc, euh, on ne peut pas être au tout numérique, il faut être prêt à, à la, à, aux deux, je crois. Je ne sais oui. pas si je peux Bien rajouter sûr. un petit mot quand même sur la sociabilisation. Et euh, là, pour le coup, euh, Paris, je ne suis pas sûre que ce soit le bon exemple, mais en il fait, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans sa vie, on peut presque tout faire sans voir personne quasiment à Paris. On peut euh, avoir les cours euh, dématérialisés, on peut faire du télétravail, on peut se faire livrer ses courses, on peut faire euh, livrer euh, son repas au lieu d'aller au restaurant. Et même, on arrive à un point où, par exemple, nous, les associations qui portent les ateliers sociolinguistiques pour la maîtrise du français, ben même ça, ça peut être dématérialisé. Le soutien scolaire pour les enfants en difficulté, c'est dématérialisé. Et donc, en fait, on arrive dans un monde où on peut ne plus croiser personne et plus avoir de lien humain. Et après, on se pose la question, bah, pourquoi il y a tant de fake news, de complotisme Parce qu'en fait, les gens finissent par vivre dans un monde virtuel. Alors là, je fais un peu le scénario science-fiction, mais il n'est pas si loin que ça, le scénario science-fiction. Et donc, prévoir cette alternative, c'est aussi préserver le lien humain. Et ce lien humain, il est vital pour faire société. Je crois qu'on peut s'arrêter sur ces mots de maintenir le lien humain et faire société. Je crois que c'était le sens de, de cette discussion et que c'est l'élément qui, qui peut toutes et tous vous rassembler. Donc, merci, merci d'avoir participé à cette discussion. Je vais donner rendez-vous à nos internautes dans une minute. Le temps pour vous voilà, de, de répondre aux quelques messages que vous n'avez pas eu le temps de lire parce que vous étiez passionnés par la discussion que nous venons d'avoir et de laisser la place à la carte blanche à Dominique Boullier qui est sociologue et qui va nous parler des réseaux sociaux et de l'emprise des réseaux sociaux. A tout de suite.